Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale. Ça fait plusieurs jours, même voire peut-être une semaine, que je prépare une petite blague pour... J'ai dit une petite, ça va. En fait, je lui ai dit, j'ai créé un compte. Je vais vous montrer. J'ai créé un compte, j'ai fini. Oh là là, attends le pot. Je j'imagine même pas sa réaction. En fait, j'ai fait un nouveau compte, mais dans ce compte, vous allez comprendre. Euh... Voilà, vous avez déjà compris, hein. J'ai créé un compte de fan pour Bloxy. Il croit vraiment que c'est un fan? J'ai créé un compte de fan pour Bloxy, j'y crois pas. Pourquoi je vois pas, euh... pourquoi je vois pas mon logo, c'est pas normal? Oh là là, catastrophe. Voilà, j'ai fait un skin vite fait, franchement c'était euh, vraiment vite fait, je me suis dit, ça passe crème. Mais il croit vraiment qu'il y a un ab et le pauvre, et ça fait pas trop plaisir parce qu'il croit vraiment qu'il y a un abonné, qu'il soutient, mais en fait il a personne. Oh là là, et c'est pas bien ce que je fais, hein. c'est pas bien. Oh là là, Foxblocks numéro 48. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire Ah Je commence à pas me sentir bien là. Euh. Nom Je vais mettre ça vite fait. Je vais prendre mon téléphone. Et dire à Bloxy, parce que là, regardez, je suis connectée à mon compte, qu'il y a son abonné qui est connecté. Au final, je vais dire, ah non, je suis, fra... je suis français. Hein. Attends, il va vraiment croire qu'il y a son abonné qui est connecté. Qui va jouer à FNF d'ailleurs. Bon. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire Alors, je suis en train de me dire, Bloxy, <rire> il est bien en ce moment parce qu'il croit qu'il y a un abonné sur Roblox qui, qui <rire> Je vais contacter Bloxy. En tout cas, ce que je suis en train de faire, je me sens mal parce que. Oh là là. C'est. pas grave, il sera là Oh là là. Oh je suis en train de lui écrire, il y a ton abo qui est connecté. Mais non, je peux pas lui écrire ça. Vous savez pourquoi Je ne l'ai pas dans mes abos. Donc, il, il va se dire, comment elle sait qu'il est connecté Ce n'est pas par un, par un hasard qu'elle va, regarder... va regarder Fox Blocks numéro 48. Et que comme par hasard, elle sait qu'il est connecté. Hein. Non, c'est pas un hasard qu'elle va garder des focus de numéro 48. Non. Donc. Ce serait bien de... L'ajouter dans mes amis. J'viens le péto. J'viens le peçon. Ce sont des nouveaux qui viennent de venir. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Ok. Alors, maintenant, je vais mettre. Alors, euh... Ben, bah, nu, mais 47. Eh, je me suis pas coupée là, hein, c'est juste une coiffure que je me suis. Alors, ce n'est pas normal qu'il n'est pas là. 46, alors. Dis pas que depuis le début, je me suis trompée. C'est 46. Euh, non, attends. Ah Foxblox numéro, je vais mettre directement. Possible. Ah non. Dis pas que c'est avec un E. Et je suis nulle pour retenir les pseudos. Non mais... Et je vais commencer à insulter ce jeu. Directement le Buxy 9000. Ah Accepter la demande. Quoi Directement Il a accepté ou... Euh... C'est parce comment là Il a accepté. Ah non, je viens de comprendre. Il avait ajouté dans ses amis. Parce que j'allais dire, euh, il accepte tout de suite, c'est pas normal. Je peux le suivre. Perry, tu as signé la fleur. Très bien. Euh... Je peux faire quoi Ah oui, déjà, je vais lui demander... Je vais lui dire... Hé, hey, il y a ton abonné qui est connecté sur... Euh, FNF, je vais lui dire. Sauf que d'abord, je vais aller sur FNF. Oh là là, j'en ai marre. Un ami uhum. ah mais je peux pas dire ça directement oh, oui bonjour coucou il ya un abonné qui me parle à mon avis c'est un abonné parce que je te connais pas le mec je lui demande était qui mais voilà hop oh j'ai trop envie euh, J'ai trop envie de voir sa réaction. Euh... Voilà, je viens de m'ajouter dans les amis. Après, quand il va voir la vidéo, ah non, c'est un prompt depuis le début. Oh là là, ça, ça, me... ça me fait mal au cœur. le Je vais lui écrire un message. Il y a ton abo qui est connecté. Regardez. Oh là là, c'est catastrophique ce truc. Bon, je vais écrire... Oh là là. Je suis en train, je lui ai dit, il y a ton abo qui est connecté sur FNF. Euh, je l'ai dans mes amis, j'ai discuté avec lui, il est français. Alors, quand il rejoindra... Voilà, il, il a dit ok à mon avis il va peut-être les rejoindre attends il m'a dit attends pourquoi il fait peur il me dit t'es sûr que c'est pas un truc non non non non non prend du temps là pour écrire. Il a accepté ma demande d'Ami d'ailleurs. Oh cool. Oh non, il se dit de rien. Voyez oh, verra la vidéo. Je vais lui dire sup. Je. Je, je vais lui dire sup. Attends. Je vais quitter et Alors... je vais parler avec lui parce que je dois aussi rester en contact. <rire> oh là là! Pourquoi oh, ça s'appuie pas? Oh, oh. <laughs> you know, look my job. Il croit pas, il dit de rien. Oh là là, ça, ça me fait mal au, au cœur. Je suis en bois. Oh, avec un bon... Euh, euh. Ça c'est un vrai fan. Mais non. Mais pourquoi Pourquoi j'ai fait ce truc J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais, dû... jamais dû faire, j'aurais dû continuer euh, la blague euh, pendant longtemps. Hein. Oui, la chance. Oh là là. Attends. Mm. Attends, ça me fait chier. sous voilà, voilà. appelez blocs dit oui dit oui dit oui ok mais Ah là, je suis en train d'insister, hein, parce que <rire> je vous montre la conversation. En fait, si tu veux, euh, il est en train de me dire qu'il veut jouer à FNF avec toi. Il m'envoie me, il, il O, oh. euh, mais ça marche pas de son côté pour les messages, tu vois. Mais il sait pas que c'est moi, madame. Mais euh, il me dit, ah, là je regarde Baby Christmas, aucun rapport. Moi je dis, ok, mais tu vas jouer avec lui ou pas Il me dit, aucune idée. Arrive, je vais lui dire que tu sais pas. Mais là, il m'écrit plus, ça me saoule. Attends, envie vraiment de, de dire, quand je vais lui dire que tu sais pas, alors que c'est moi, Jules le Pet, et Foxblock numéro 48, la même personne Mmh. Parfait. Il en train de taper. Oh là, j'avais pas vu ça. Mais non mais.. Oh là là Ça peut plus continuer. À plus, mon bus. Oh là là, mais Bloxy, il a fait l'erreur du siècle. Je vais aller sur Discord. Je vais aller leur dire. Mais il est même pas connecté. Oh là là. J'y crois pas. Il préfère continuer à regarder ce truc que je vois avec son fan. D'un côté, il a peut-être raison. C'est pas vraiment un vrai fan, vu que c'est moi. Mais bon, le prank, merde. Mais merde quoi! Je vais en parler à BFSoft, il va essayer d'insister. Pour le moment, on va jouer avec ce compte. Oh Ça me saoule, je peux pas être connecté à trois écrans en même temps. appelle c'est urgent. On va appeler BF soft là. Bon, je dois t'avouer un truc. Ça fait une semaine que je fais un prank à Bloxy. Je t'explique, je t'explique le petit plan. Regarde, je vais peut-être partager l'écran. Oh là là. Eh, mais j'ai un peu honte de ce que je suis en train de faire. Je dis que c'est un fan. Mais en fait c'est moi. <rire> oh là là là là. Tu crois que ça va partir en couille ce truc Moi je lui dis hello, my name is Bloxy Foxy. Mais non, j'ai dit Bloxy Foxy. Mais j'ai pas renommé mon truc. Euh... Bloxy Foxy, j'ai renommé fan Bloxy, et maintenant je devrais attendre 7 jours pour, euh, changer mon nom d'utilisateur. Non, mais je suis vraiment à la merde, là. Seigneur. Bon, les rapports du plan, c'est une, pendant une semaine, je fais croire qu'il y a un fan qui suit Bloxy. Mais en fait, c'est moi. Et là, je suis en vidéo. Et quand il verra la vidéo, il sera vraiment dégoûté. Ah oh là là A <rire> oh vous, ça va... Ça, ça, ça, ça va être un peu la merde. Le pauvre Et il est en mode plein d'espoir, il est en train de me dire, ça c'est un vrai fan. Mais en fait c'est moi eh, J'ai mal fait de, fait, de faire cette, cette vidéo. Oh là là Qu'est-ce que je suis en train de faire Mais il a quitté la pelle lui. Ça se passe comment ah non il est est là. Et si je bug, c'est génial. Hein. Oh là là. Je peux te t'ajouter de. Je peux t'ajouter dans ses amis Ton code Roblox, c'est quoi encore ça puis on répond pas. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire Je ne fais que foutre la merde. de chance. Oh là là Je fous la merde. Je suis en train de foutre la merde. J'ai eu un message spécial, j'étais sais de Blocksy en, en train de me dire je sais pas quoi faire entre faire un perso et jouer, oh là là. Ok. Non, je. Ok. Je.. Je vais juste.. Regarde. Regarde. Oh Coup d'espoir Coup d'espoir ici, hein. Je vais lui dire, il y a la beau depuis tantôt, il est en train de me dire. Moi, depuis tantôt, j'attends sur le message de si, mais. Oh là là. Oh là là. Vas-y. Vas-y, on rejoint, on rejoint. Oh, oh non C'est bon, je vais jouer Oh là là, je vais jouer avec le faux compte de fan avec Bloxy sur FNF. C'est la merde. C'est la merde. J'assume je, je, pas ce que je suis en train de faire. Non mais peut-être je suis en mode euh... Attends, Mais il est où, wesh ouais il doit pas perdre Attends. Là j'en ai marre ma mèche. Non, je veux pas réaliser. C'est pas ça, c'est pas ça. Allez, euh, non, quittez, quittez, quittez. Allez, go go go go go, let's go. n'y a pas le temps, y a pas le temps. Je suis en mode, allez on se boost. Je vais sur la fenêtre, go. Hmm. J'assume pas ce que je suis en train de faire. Je, je vais aller, ça continue. L'oxy se dit. Oh là, là c'est... Mais il est pas sur FNF. Go, rejoins-moi, rejoins-moi. Allez Ina, allez Ina, allez Ina, allez Ina, allez Ina. Oh là là, allez. Possible. Non, je sais ce que je vais faire, vu que je vais encore être téléporté dans une game. Euh... Oh là là. Eh je bug Je bug, je bug, je bug, je bug. Oui bonjour, c'est moi Ina. Bloxy in Gaming Allez, allez, go go go Let's go, let's go let's go, allez, let's go Bon, il est où la Bloxy Oh, bonjour Bonjour BF Bonjour, bonjour Voilà, ça, ça, c'est moi, regarde, ça, c'est moi Ça, c'est nous deux Ça, c'est nous deux, tu vois Regarde, ça, c'est moi Ça, c'est le faux compte. Tu vois, je suis en train de sauter, là Regarde, si tu veux, je peux tourner autour de toi sans lui dire, regarde <rire> T'as vu Regarde, on est tous les deux. Mais lui dis pas, lui dis pas sinon c'est cramé, c'est cramé. Il est où, Bloxy, d'ailleurs Attends, je vais voir s'il si est toujours là. Mais normalement, oui, hein Ah bah oui, Bloxy, hein Oh oui, oui, oui. Oh my god Oh! Oui <rire> Regarde ce que j'en vois. J'ai vu le dieu. J'ai vu le dieu. <rire> oh là là. Hello. Mais c'est qui lui Non, pourquoi Je suis chaude. Pourquoi je suis chaude Oh, oh Roblox m'a expulsé <rire> Attends Roblox, il, expu il m'a expu expulsé <rire> What... What, the... What the fuck <rire> Oh là là Ah, il me dit que Roblox a à crash et plus là Moi je vais en profiter pour faire du record. Moi je serai là. Oui, t'en profites, t'en profites, c'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire> J'ai trop envie. Qui voit la vidéo qui se dit que c'est faux, c'est fake? Mais je fous la merde en fait! Oh là là! Oh, j'adore ce que je suis en train de faire là! Je suis en train de foutre la merde d'un point, vous imaginez pas là? Attends, je vais faire je vais vers euh, Bloxy là. Je crois pas, le, le pro qui marche trop bien Je, je m'attendais pas à un tel résultat. и деколик. On a été déconnecté. Alors c'est un bug qui casse chez moi. Six, Pauvre! Il qu'il y a un vrai fan qui le suit, mais en fait, pas du tout! Ça m'inquiète, il était pas censé être chaud. Il était censé avoir des cheveux noirs. lui. Oh La bataille va commencer Oh là là Vas-y, choisis au lieu de choisir. y aller. Oh non Ah, je dois y aller. Non J'y crois pas Ça n'a pas marché Bon, ben, bah, on va rester ici jusqu'à ce qu'il revient. Hein. Euh, tu choisis ou je choisis ah, ben non, t'as choisi un. Hein. Oh! Regardez. Hey, je vous jure, il y a zéro fake. J'ai deux comptes. Ouais. Oh là là. Ça va être épique. Hein. Oh là là. J'adore cette vidéo Mais à la fois je, je suis pas bien Parce qu'il croit vraiment Qu'il y a un vrai fan depuis une semaine Qu'il ne suit Oh j'ose même pas publier la vidéo tu sais Depuis depuis une semaine ici. Se oh tu vois là c'est un vrai fan Mais non Oh ça me fait trop de peine Je vais chialer Je <rire> vais chialer je te jure J'en peux plus C'était le principe de vidéo bah, Attends il faut que je l'assume hein Que moi il ça parce que là on, en... on appelle depuis tantôt et... Euh... C'est trop de la peine. Genre je lui ai en... donné de l'encouragement comme ça, gratuit. Bon mais bah, il aura deux fois mon encouragement. Ça c'est bien mais bon, euh, pas l'encouragement d'un fan euh, qui s'appelle... <rire> Bah ben oui Le fan de Bloxy contre bf C'était le moment le plus épique au monde Le fan de Bloxy contre moi. Ouais, ah ben là, tu vois, ça va devenir marron. C'est ce que j'attendais depuis le début. Je vais... vais lui dire si. Mais il est où, Bloxy hein Quoi Attends, je suis même pas encore là-dedans. Ok. Ah mais du coup, toutes mes musiques, je les ai plus, moi. Allez, je vais choisir. Ok. Bah oui, oui abonnez-vous. <rire> Termination difficile. Oh là là, il a... Pourquoi je m'embarque Tu vas voir ha <rire> Tu vas mourir <rire> C'est ma préférée dans ce mode Oh mais là il va... Oh, c'est du mal, C'est la nouvelle version, hein! C'est la remasterisée! C'est bien Tu m'arranges Tu pas. Tu Oh, oh. oh là, là, Ça fait la la l'enfer C'était la scène de voir comme ça en mode ouais il y a un fan avant de publier cette vidéo je vais parler à la team je vais dire bonjour je suis un fan Tu La bien fille dans une mauvaise position. Bien, bien. Eh, eh, eh, tu vas gagner aujourd'hui! J'ai en la t'en peux plus. avec toi mais dans cette version Femme de blocs ça fait trop bizarre de jouer comme ça avec toi voilà, là, dans cette position avec Femme de là encore je le répète c'est juste un petit point mais ça fait quand même de la tête Gg hein Ah, là, mon ami, tout à fait, il a coupé. Il répond plus. Ah, t'es là. Ça va, Bloxy n'a pas disparu, alors. Oh J'ai un, une musique dans ma tête Je n'ai que des musiques de taré, je vous jure. Oh là là. Mais si je te mets une musique, elle est vraiment compliquée, ok Two, one, go. Oh, mais les est là, Foxy, j'avais même pas vu. Bonne chance! <rire> Pourquoi Mania c'est pas ça? Avant c'était plus dur. Là, je suis en train de me couvrir de mon blog. la merde ça te dit je fous la merde encore plus je dis sur mon sur, sur mon compte je suis en crochet tough Dire un truc, je suis en vidéo, personne te voit, mais je fais une blague à Black Six, si tu veux. Il est là, c'est qui Ça, c'est un serveur. Moi, je lui dis, il y, y a un fan qui est. Euh... And... A... Moi, je lui dis, il y a un, un fan qui, euh... qui a créé un compte Roblox pour toi. Je suis en train de jouer. Il y a mon compte Roblox ici, j'ai le compte de fan de Black il croit vraiment que je suis un fan. Bon, let's go, hein. Aurora. Attends. J'ai voulu mettre Aurora, mais c'est ma famille, hein. Three, two, one, La vie si vous voulez que je rentre, je Taille. Du Miku je. Du Miku je. Je pense. Eh, que... je. J'étais en train de pleurer, je fais une moi. Attends, je vais faire quelques parties encore avec Bloxy et je vais foutre la merde après, après. Je vais dire, je suis ton fan, mais je crois que je suis sur Déconcentre un peu. Je te vois tourner dans tous les côtés là. Euh... Ouais Bah oui Là, ouais. Merci de oh là là. Oui, ok, je te lance. Oh bon, ouais. ouais. On, va, on va, je vais tout... malade, est comme ça. Bon. Oh là là <tousse> oh non, non j'ai foutre la merde. <tousse> What <coughs> euh, Wait, attends. <rire> attends. Ça va foutre la perte. <rire> attends. Je fous la merde en feu. Attends. <rire> Ah, ah pip. Oh là là. Maintenant, on va quitter. <rire> Je... Et je vais dire que c'est taré. Je lui dis c'est un taré ton amour. Mais j'assume pas ce que je suis en train de dire. Oh là là. Ça entarre la bouche. Oh là là. Oui, je vais le retirer. <rire> ça se finit comme ça. Mais attends. Là, je, je sens la cielle remonter. Et je vais bientôt rougir. Donc là, je me calme. C est... C est... Il est en train de me dire. Attends. Il est en train de me dire. Oui, je vais le retirer. Oh là là. Il... Moi je lui ai dit, c'est un taré labo. Oui, je vais le retirer. Et moi aussi je lui dis dit, moi aussi. Connecté. Oh, il m'a retiré. Il rigolait pas. J'ai fait quoi encore Ok Oh là là je lui dis je vais le retirer car il me dit je t'aime et je pense à se fout, Mais c'est mon faux Je lui dis, je j'écris même pas je t'aime à moi-même. Oui, j'ai compris Oui, j'ai compris à son gars J'ai compris J'ai compris, Arrête de crier maintenant Je ça, je suis Oh. Oh, oh, oh. pas de touche une... ah pas de fléna. après moi je suis okay. qui c'est la fin de cette vidéo, c'est parti en catastrophe totale. C'est parti en catastrophe de délire. Oh là là. Est... je vais lui retirer car elle m'a dit je t'aime et... et je pense à Sissou. Oui mais je le trouve pas oui, En oh quoi Noxie tu passes par là, c'était juste un petit prank. Non. Oui, j'ai compris, mais je trouve.